Nouvelle figure. Enfin, la même figure d'ailleurs, mais nouvelle problématique. Mon axe de symétrie, il coupe comme ça à l'intérieur de la figure. Je reprends mes habitudes. J'ai le point A. Je bloque mon cerveau. Je ne pense qu'au point A. Et je fais son symétrique. Première étape, perpendiculaire. Deuxième étape, je prolonge. Troisième étape, je mesure. Et je marque bien que je suis arrivé au point A'. Ensuite, le point B. Première étape. La perpendiculaire. Deuxième étape. Je prolonge. Troisième étape. Je mesure. Et je marque bien B'. Ensuite, le point C. Première étape, perpendiculaire. Je marque l'angle droit. Deuxième étape, je prolonge. Troisième étape, je mesure. Je marque le point C'. Le point D. Première étape, la perpendiculaire. Deuxième étape, je prolonge. Troisième étape, je mesure. Le point E. Euh, première étape, perpendiculaire. Deuxième étape perpendiculaire. Troisième étape, je mesure. Et il me reste le point F. Première étape, perpendiculaire. Deuxième étape, je prolonge. Troisième étape, je mesure. Bon, et là, voilà, je suis un peu perdue. Mais non, il ne faut pas. Ah, tiens, celui-ci, j'ai oublié de l'appeler E'. C'est important d'avoir toutes mes lettres et de les avoir bien mises dans l'ordre. Parce que là, j'ai un peu tout qui se mélange. Mais je me rappelle que ma figure, elle s'appelait ABCDEF. Eh bien, la symétrique, je vais partir de A'. A' il est là, ça croise avec B', c'est pas grave. Je fais a prime, B prime. Je vous rappelle que, voilà, là, j'oublie toute la figure et je respecte mon protocole. Je vais de A prime à B prime. Ensuite, je vais où Eh bien, je vais à C prime. Je vais où A D prime. Et je, voilà, je, je marque bien mes points si je ne les ai pas bien euh, repérés. Oula là, là, vous voyez, là, je n'ai pas d'angle droit. Donc, je me suis forcément trompée. Euh, et là, c'est F prime. Et de F prime, qu'est-ce que je fais Je reviens à A prime. Et vous voyez, donc là, ça a une bonne tête. Ici, c'est une tête très bizarre. Je remesure de E jusqu'à la droite, 4,6. Et là, 4,6. Donc lui, il est bon. Et ça doit être le point D qui s'est planté. Le point D, 3,8 un peu plus. Le point D prime, et eh ben voilà, 3,8 un peu plus. Je me suis trompée. Euh... Donc, vous voyez, je ne je, je m'énerve pas. Hein. Je m'étais trompée sur le point D. Je gomme juste à cet endroit-là. Inutile de tout gommer. Il faut réfléchir et trouver où je me suis trompée. Donc là, en fait, mon point D' il est ici, donc C' D', je reprends, d'où l'importance d'avoir bien écrit mes lettres, et D', E', tout va bien, et là, cette fois-ci, ma figure, elle a une bonne tête, je corrige, ici, c'était F'. Et vous voyez, ça s'imbrique l'un dans l'autre, d'où l'importance de bien respecter l'ordre de mes lettres, et de bien respecter ce que j'ai demandé dans le protocole, de mettre des lettres, et en nommant à chaque fois leur symétrique.